YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. Sur cette chaîne Papa Vigéré, pour chacune des vidéos pendant lesquelles je parle d'économie, je m'incruste chez un youtubeur. Pour ça, je regarde plein de vidéos, j'en choisis une dans laquelle je prends une image pour la bidouiller sur des logiciels d'édition, puis je me filme sur fond vert et je me sers du décor pour tout l'épisode. Mais à chaque fois, je fais beaucoup plus que taper l'incruste comme ça puisque je joue avec les codes de réalisation et surtout je fais plein de recherches pour dresser le portrait de ce youtubeur dans le rendez-vous tout au youtube ça donne un truc genre comme ça Aujourd'hui, je me suis installé chez Kian Kojandi, un comédien qui écrit et interprète des sketchs depuis 2006 avec notamment un spectacle intitulé « La bande-annonce de ma vie ». Il a créé la série Bref avec son ami Bruno Muchio, plus connu sous le blase de Navo, qui s'avère aussi être l'auteur de la fameuse bande pas dessinée. Bref, c'est plus de 80 capsules speed courtes et géniales qui ont été diffusées sur Canal pendant l'année scolaire 2011-2012. Je sais, c'est relou de parler d'année scolaire parce qu'ils sont plus à l'école depuis un moment. Un format qui évoque ce qui commençait à apparaître sur YouTube à cette époque, des vidéos courtes et coups de poing qui racontent la drague, la loose, les galères de taf, les galères de thunes, les galères de couple, enfin la vie quoi. D'ailleurs, on peut retrouver tous les épisodes sur la chaîne Bref sur YouTube, dont je vous mets le lien en description. On peut aussi noter que Kian et Navo ont participé à l'aventure de la série Bloqué avec Gringe, Orelsan et plein de beaux mondes dans l'année scolaire 2015-2016. Il va vraiment falloir arrêter avec cette façon de parler d'année scolaire. Sur sa chaîne YouTube, à lui, Kian partage plein de choses en lien avec ses spectacles ou ses apparitions dans divers formats ou médias. Et depuis janvier 2020, il passe aussi de bons moments avec plein de monde et Navo. Les premiers épisodes de ce rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle Un bon moment ressemblent à des émissions de radio parce qu'ils ont tous des casques sur la tête et c'est sans doute lié au fait que c'est surtout un programme qui peut s'écouter sur plein de plateformes de podcast. Au fil des épisodes, l'image devient de plus en plus léchée avec un joli flou en arrière-plan dans un décor feutré. Mais on s'en fout un peu parce que le plus important, c'est juste ce bon moment avec plein de gens qu'on aime. Plein de comédiens, d'auteurs, de youtubeurs qu'il est super intéressant de voir ailleurs que là où on a l'habitude de les voir dans une émission qui prend son temps. Un bon moment quoi. Un peu comme là quoi, un bon moment tranquille avec vous pour parler de ces chaînes que j'aime regarder ou que j'ai découvert en cherchant l'endroit parfait où m'incruster. Pour un épisode où il était question de formules mathématiques, de la fonction de production, j'ai cherché la chaîne YouTube idéale et c'est comme ça que je suis tombé sur le travail très impressionnant de Michael Launay. Malgré la complexité des sujets que ce mathématicien de 37 ans aborde dans ses vidéos, il est suivi par 529 000 abonnés. C'est au milieu de ses études à Normalsup, il y a une quinzaine d'années, qu'il se lance dans la vulgarisation scientifique en créant le site internet MicMath. Puis, il se lance dans la réalisation de vidéos qu'il partage sur YouTube six ans plus tard. Et d'ailleurs, le lien vers le site micmat.fr renvoie d'ailleurs maintenant directement vers sa chaîne. Il commence par faire huit vidéos très courtes sur le théorème de Pythagore en les publiant à peu près quotidiennement. Il est simplement devant un tableau noir et rend accessible avec des mots très simples différents aspects de ce théorème fondamental. Il s'attaque ensuite à des structures algébriques de plus en plus complexes qu'il rend intelligible avec une simplicité déconcertante. Au fil des années, il s'amuse à illustrer ses apprentissages dans des jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de Hex, dans des références à Harry Potter, Fort Boyard ou Sherlock Holmes ou encore dans des fabrications d'origami en 3D abordant ainsi des structures géométriques de plus en plus complexes. Il finit par publier à peu près une vidéo par mois en maintenant une qualité de contenu et une façon de rendre les maths ludiques et attractifs très impressionnantes. Surtout quand on voit que ça dure depuis 8 ans. Travaillant dans le comité international des jeux mathématiques, il organise sur sa chaîne des jeux en interaction avec sa communauté de spectateurs. Il participe aussi à des événements tels que ceux organisés par Tangente, un magazine dédié aux mathématiques. Il écrit aussi des livres sur les maths tels que tout récemment avec le dictionnaire amoureux des mathématiques qu'il co-signe avec le mathématicien André Deledic qui n'est autre que le créateur du jeu Kangourou, un concours qui rassemble chaque année des millions de jeunes participants dans le monde entier depuis une vingtaine d'années. Peu avant le début du confinement de 2020, il a entamé une série de lives d'une heure intitulée le Myriogon, qui signifie Polygone à 10 000 sommets, pour lequel il invite plein d'invités tels que Manu Oudar et Robin Jamais qui continueront ses aventures sur la chaîne YouTube Le Yogon. Cette série est devenue, pendant le début de cette période qui nous bloquait devant les écrans, le rendez-vous presque quotidien de plein de fans de maths. Enfin bref, vous l'aurez compris, Michael Launay aime faire vivre la passion des maths et partage son savoir avec une telle générosité que ça vaut vraiment le détour. C'est pourquoi je vous mets le lien dans la description. À partir de la semaine prochaine, on reprend les vidéos d'économie. Désolé pour ceux qui commençaient à prendre goût à ce rendez-vous tout au YouTube, mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra très régulièrement parce que j'ai bien l'intention de continuer à m'incruster chez d'autres youtubeurs pour continuer cette exploration du partage de la vidéo sur internet.